Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment il est possible de gagner de l'argent en cas d'explosion de l'euro. L'euro ne peut pas continuer très longtemps dans la voie qui est la sienne à l'heure actuelle et malheureusement comme il ne peut pas modifier sa voie eh bien il est voué à disparaître, à, il est voué à l'éclatement dans, dans un délai qu'il est impossible de fixer mais dont on peut penser qu'il sera court. En d'autres termes, l'euro ne peut pas continuer très longtemps comme cela. Pour comprendre sur quelle analyse je me base, je vous invite à vous, à vous reporter à la, au nouvel article que je viens de publier dans, dans ma lettre financière. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. Vous avez pour cela un lien en dessous de la, vid de la vidéo. Euh, ce, cela vous permettra à l'avenir d'être informé de toutes euh, mes nouvelles lettres financières et de tous les sujets dont je traite dans cette lettre. Alors l'éclatement de l'euro, cela peut étonner que je me mette à, à en parler ou en reparler maintenant, parce que ça fait un moment qu'on n'en parle plus guère dans les, dans les grands médias. Pourtant les, les choses continuent à, à cheminer, même, même si elles cheminent dans l'ombre d'un certain silence médiat médiatique. Euh, les raisons pour lesquelles l'euro euh, est voué à se, à se déliter, euh, je vous le disais, j'en parle dans ma, dans ma lettre financière, euh, fondamentalement ce sont les mêmes dont je parle depuis maintenant des années, la différence est que le temps a passé et que le terme du système approche, puisque on s'approche de plus en plus du moment où le système euh, éclatera, c'est-à-dire où un pays, et probablement l'Allemagne, décidera d'arrêter la partie. Alors comment cela se, se présentera-t-il Est-ce que, est que ce sera sous la forme d'un clash spectaculaire ou sous la forme de modifications à la marge, euh, en tout cas qui paraîtront à la marge, dans les dispositions qui encadrent le fonctionnement de l'euro, notamment, euh, à, notamment euh, les relations entre les diverses banques centrales et la banque centrale européenne Personnellement, je pense qu'on sera plutôt dans cette situation-là. Euh, toujours est-il, que désormais le sujet pour beaucoup de pays, dont l'Allemagne, c'est comment sortir de ce guépier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous recommande, si vous n'êtes pas déjà, déjà abonné à cette, à cette chaîne, de le faire. Ce qui vous permettra euh, d'abord d'avoir connaissance des, des vidéos ultérieures que je consacrerai à la suite de ce que je vais dire aujourd'hui, et puis également d'accéder à l'ensemble des sujets que je traite sur la chaîne, à savoir l'ensemble des sujets économiques, financiers, patrimoniaux. Pour s'abonner, vous le savez, vous avez deux voix, soit l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite de l'écran et en dessous duquel, si vous passez la souris, apparaîtra euh, la, la zone rouge de YouTube pour s'abonner, soit à partir d'un lien d'abonnement qui est, qui est sous la vidéo. Alors parlons maintenant de ce pourquoi vous êtes en train de regarder cette vidéo, euh, c'est-à-dire de l'éclatement de l'euro et de comment l'utiliser à votre avantage. Alors d'abord, j'ai une remarque essentielle à faire. Euh, n'ayez pas peur de l'éclatement de l'euro, n'ayez pas peur de la fin de l'euro, n'ayez pas peur de la fin du système qui est en cours. Eh bien en gros, depuis bah, depuis 2002, et en fait depuis un petit peu avant, puisque avant que l'euro euh, ne devienne la monnaie quotidienne des, des membres, des, enfin, des, des citoyens des pays membres de la zone euro, elle était déjà depuis, me semble-t-il, 1999, euh, la monnaie des échanges internationaux à l'intérieur de la zone euro. N'ayez donc pas peur de la fin de l'euro, car elle libérera les pays du Sud d'un boulet, plus exactement elle les sortira d'une spirale qui est, la, qui est une spirale de l'appauvrissement sans fin dont l'issue euh, nous a été donnée il y a quelques années par ce qui est arrivé à la Grèce et on voit bien que des pays comme l'Italie ou l'Espagne, particulièrement l'Italie, euh, ne trouvent pas d'issue pour remonter la pente, c'est-à-dire pour renouer avec, avec la croissance, avec la prospérité dans le système actuel. Donc il n'y a pas d'issue à l'intérieur de l'euro et la fin de l'euro permettrait à ces pays-là de sortir de ce carcan et de retrouver la, la voie de la prospérité qui était la leur avant 2002 ou même avant 2000 puisque, je vous l'ai dit, l'euro existe en, en fait depuis avant le début du XXIe siècle. Vous allez me dire oui mais l'Allemagne elle s'en sort remarquablement bien, c'est vrai, l'Allemagne se sort très bien de, de, de l'euro et il Peut, elle peut apparaître comme la grande gagnante de, de, de l'euro, euh, je n'entre pas dans les détails techniques. Euh, il se trouve que le système, qui a système financier international à l'intérieur de la zone euro, tel qu'il existe, c'est-à-dire tel qu'il a été conçu, se traduit par le fait que, pour faire court, l'Allemagne travaille gratuitement pour fournir des biens et des services aux pays importateurs de la zone euro. Alors, cela euh, pouvait être agréable aux Allemands aussi longtemps qu'ils pensaient qu'ils finiraient par être payés. Euh, et il faut préciser que s'ils ne sont pas payés, ce n'est pas une mauvaise volonté de la part des, des importateurs italiens et espagnols principalement, qui sont les, les principaux euh, débouchés de l'industrie allemande il y a aussi la France, mais avec la France la situation est plus équilibrée euh, ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est tout simplement le fonctionnement naturel, le fonctionnement euh, on va dire réglementaire euh, des échanges internationaux dans la zone euro donc désormais les allemands ont pris acte que la situation ne pouvait que s'aggraver et pour eux la question est comment faire pour en sortir c'est ce que je vous disais dans, euh, dans l'introduction de, de cette vidéo euh, sachant que aujourd'hui, euh, ça s'agit de plus en plus euh, dans les sphères dirigeantes, euh, dans les milieux dirigeants allemands euh, qu'ils soient dans le domaine du patronat ou que ce soit les, les, les, les économistes ou les financiers euh, qui ne veulent plus du système alors le système dure encore parce qu'on ne sort pas d'un système aussi aussi prégnant et qui concerne autant de personnes, c'est-à-dire quand même peut-être pas 500 millions, dans un euro, il n'y a pas 500 millions de personnes, mais plusieurs centaines de millions de personnes, euh, facilement, euh, il n'empêche que pour pratiquement tout le monde, excepté peut-être pour Emmanuel Macron et les, les fanatiques, les, les européistes fanatiques qu'on trouve dans, dans certains milieux dirigeants français, eh bien pour tout le monde, en Europe, euh, la question est Comment faire pour sortir le plus vite possible de l'euro Et ne doutez pas que la solution sera trouvée. Donc ne doutez pas qu'on va sortir de l'euro. Et n'ayez donc pas peur de cela. Ce sera pour tout le monde une libération et un nouveau départ. Et pour certains, ce sera aussi l'occasion de se remplir les poches. Alors qui pourra se remplir les poches eh bien, Ce sont ceux qui auront compris quelles seront les conséquences immédiate et inévitable et mécanique de l'explosion de l'euro et qui auront donc pris les dispositions qui leur permettront d'en profiter. Que va-t-il donc se passer lorsque l'euro aura éclaté C'est-à-dire le lendemain du jour J où il sera officiel que l'euro n'existe plus, quel que soit le moyen et le cheminement par lequel il aura disparu. La première conséquence va être une modification des parités monétaires à l'intérieur de ce qui était la zone euro, euh, puisque la, on va dire, euh, euh, la, la règle de fer qui maintenait euh, les monnaies européennes, les euros des divers pays européens au même niveau aura disparu. Euh, immédiatement, on va assister à une réévaluation, enfin donc la, ré, la réapparition des, des, des monnaies nationales, bien évidemment, euh, il, est, il est douteux que les monnaies continuent à s'appeler, il est douteux qu'il y ait un euro marque, un euro français, un euro espagnol, un euro euh, néerlandais, euh, on retrouva, le, il y aura le franc, il y aura le dogemark, il y aura la p7, etc. Bon, eh bien, immédiatement, le dogemark va s'apprécier d'environ de, 30% par rapport au, au niveau actuel de l'euro. Alors ce n'est pas moi, Pierre Momont, qui vous le dis, c'est ce que disent, c'est ce qui ressort des, des analyses et des études euh, des, des économistes officiels, on va dire, les plus, les plus sérieux, euh, quand je dis les plus sérieux, je, je veux dire ceux qui ne sont pas des économistes à la solde du gouvernement pour chanter sans cesse les louanges de l'euro et affoler la population sur ce qui se passerait si l'euro le, venait à disparaître, euh, bon, ces, ces, ces gens-là ont fait des travaux qui s'avèrent relativement convergents, finalement, quelles que soient leurs leur, leur approches pour déterminer ce résultat, le Deutsche Mark augmentera de 30%. Je signale au passage, bien que ce ne soit pas l'objet de cette vidéo, euh, mais ça fait partie de mon discours pour euh, essayer de vous ôter les peurs qu'on vous a inculquées sur ce qui se passerait si l'euro venait à disparaître. Le franc français donc qui réapparaîtrait, ne s'écroulerait pas par rapport au niveau actuel de l'euro. Probablement, le, le franc serait 10, voire 15%, mais plutôt 10% en dessous du niveau actuel de l'euro. Ce qui veut dire que finalement, l'euro n'est pas si mal adapté à l'économie française. Il est un peu au-dessus. Le vrai problème qu'il y a dans l'euro, c'est qu'il est... Qu considérablement sous évalué par rapport au Deutsche Mark et que c'est ça qui donne à l'Allemagne un, un avantage euh, fabuleux et qui ne, peut, qui ne peut pas durer car cet avantage se fait évidemment sur le dos de ses petits copains de l'Union Européenne. Alors une fois qu'on a compris que le Deutsche Mark est, est voué à, à faire un bond comme ça magique euh, lorsque l'euro aura disparu euh, ben, on comprend que pour en bénéficier, il faudra posséder des Deutsche Mark, mais posséder les, les Deutsche Mark avant. Bon, le problème c'est que avant, donc je, le avant dont je parle, c'est la disparition de l'euro. Euh, avant, il n'y a pas de Deutsche Mark, il y a de l'euro. Mais même si le Deutsche Mark n'existe pas, euh, on peut posséder des actifs en Allemagne. Parce que ces actifs qui aujourd'hui sont libellés en euro, qui le seront encore dans 6 mois si l'euro existe dans 6 mois, et qui le seront toujours dans 2 ans si l'euro pète dans 2 ans, en tout cas qui le seront euh, à, la, à la veille du moment où l'euro pètera, euh, du jour au lendemain, ces actifs seront libellés en Deutsche mark Et à partir de ce moment-là, euh, du jour au lendemain, leur valeur sera augmentée de 30% par rapport à ce qu'est l'euro aujourd'hui. Et si le franc français, simultanément, baisse à peu près 10%, eh bien, il y aura un gap qui sera de l'ordre de 40% entre le, le Deutsche Mark et le franc français. C'est-à-dire que des actifs qui aujourd'hui euh, valent, on va dire, 100 en euros, du jour au lendemain, ils vaudront exprimés en, en, en Deutsche Mark par rapport à l'euro, ils vaudront 130, mais l'euro, feu l'euro, puisqu'il n'existera plus, mais par rapport au franc qui remplacera chez nous l'euro, ils vaudront 140. Conclusion, ben vous me voyez venir avec mes gros sabots, et d'ailleurs si mes sabots sont gros, c'est précisément pour que vous me voyez venir et que, que vous compreniez bien le raisonnement. Euh, conclusion, si aujourd'hui vous achetez des actifs allemands, et bien et lorsque l'euro pètera, vous ferez une très intéressante plus-value, très forte plus-value, et en plus, du jour au lendemain, et sur un claquement de doigts. Et que la perspective de, de vous taper un gain de, de 30 ou 40% du jour au lendemain sans avoir rien fait, sans même avoir fait le claquement de doigts qui en sera fait par d'autres, par ceux qui mettront fin à l'euro, euh, vous intéresse Je pense que ça ne peut que vous intéresser. Vous allez vous demander, bon, ben finalement, oui, c'est bien, est-ce qu'il est possible, euh, comment est-il possible d'acheter aujourd'hui des actifs allemands euh, sans encourir des risques particuliers Autrement dit, euh, est-ce que les actifs allemands que je peux acheter aujourd'hui ou que je pourrais acheter dans 15 jours sont des actifs qui, outre le fait qu'ils vont bénéficier de ce phénomène monétaire avantageux, de ce différentiel euh, subi de, de, sur les monnaies, euh, est-ce que ces actifs présentent un risque Alors, je vous propose d'examiner ensemble quelles sont les catégories d'actifs que l'on peut aujourd'hui posséder en Allemagne. Alors, il y a un actif qui est très connu de, de ceux qui s'intéressent au monde de la, de la finance et de l'investissement, c'est le Bund allemand. Le Bund allemand, c'est l'emprunt d'État allemand, donc c'est l'équivalent de l'OAT français, c'est-à-dire l'emprunt d'État français. Ce Bund allemand qui est aujourd'hui considéré, avec le dollar américain, enfin, on dit avec, euh, avec les bons du trésor américain, les T-Bonds, euh, comme l'actif le plus sûr du monde, ou comme un des deux ou trois actifs les plus sûrs du monde. Ce sujet. Euh, cela étant, le Bund allemand, euh, comme son nom l'indique, est un emprunt d'État euh, dont, dont la valeur, bien sûr, euh, est amenée à fluctuer euh, considérablement avec les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont même la première variable qui fait fluctuer, et même la variable essentielle, qui fait fluctuer la, la valeur du taux d'intérêt. Donc le Bund allemand, bien évidemment, si euh, l'Allemagne sortait de, sortait de l'euro, euh, donc si le Deutsche Mark réapparaissait, euh, le Bund allemand serait très demandé, et on peut d'ailleurs se demander si la conséquence de cela, et c'est même ce que j'imagine moi, euh, n'entraînerait pas une hausse des taux d'intérêt sur le Bund allemand, et la hausse d'intérêt sur le Bund allemand entraînerait immédiatement une baisse extrêmement rapide, euh, voire euh, cataclysmique, de la valeur du Bund. Donc investir sur le Bund, Attention, je pense que c'est quelque chose dans lequel il y a un effet et un retour de, un retour de bâton. Tractifs qu'on peut acheter en Allemagne, ben, ce sont les mêmes actifs qu'on peut acheter en France, sauf qu'ils sont, euh, qu sont allemands. Euh, les autres actifs, ce sont évidemment les, les, les actions de, de la, des bourses allemandes. Euh, alors, les bourses allemandes, c'est comme les bourses françaises, il euh, y a des sociétés qui marchent très mal, d'autres qui marchent bien, d'autres qui marchent très bien, euh, et, et, et les actions, eh il y en a des, des bonnes, des moins bonnes, euh, certaines qui, euh, a, a, dans, dans la période actuelle, euh, sont, sont vouées à bien se porter et à mal se porter plus tard. Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que, quand on n'est pas un spécialiste de la bourse allemande, et je ne le suis en aucune manière, j'imagine que la plupart d'entre vous ne l'êtes pas non plus, euh, acheter des actions Allemande, ça ressemble plus à de la loterie euh, qu'à euh, une, une, qu une démarche rationnelle et documentée. Donc attention pour ce qui est d'acheter des actions allemandes. Maintenant, vous pouvez peut-être trouver présenté par certaines sociétés de gestion euh, des SICAV ou des fonds communs de placement euh, basés sur euh, enfin, investis principalement ou, ou largement en actions allemandes. Ça, c'est possible là aussi j'ai un commentaire en faire, à ce qui concerne les actions allemandes, c'est que dans l'hypothèse où euh, euh, l'euro pèterait, et c'est pour ça que vous, que vous achèterez aujourd'hui des actions allemandes, c'est dans, dans cette hypothèse-là, euh, si vous suivez mon raisonnement, et eh bien dans cette hypothèse, on pourrait rapidement euh, avoir une augmentation des taux d'intérêt sur le Bund, Enfin, sur des taux d'intérêt en Allemagne, donc non seulement sur le Bund, mais enfin, sur l'ensemble des taux d'intérêt, des taux le Bund n'étant pas décorrélé de, de, la, de la galaxie des taux d'intérêt allemands. Et euh, à ce, ce moment-là, euh, augmentation des taux d'intérêt, des taux ça, ça veut dire forcément impact négatif sur la bourse. Donc, l'action allemande, pour moi, c'est pas la bonne solution, d'abord parce qu'en gros, nous n'y connaissons rien, ou pas assez, et que, euh, attention à l'augmentation des taux d'intérêt en Allemagne. Alors qu'est-ce qui reste C'est l'immobilier. Euh, l'immobilier, investir dans l'immobilier en Allemagne depuis la France, c'est un peu la même histoire que pour les actions. Quand on ne connaît pas le marché immobilier allemand, euh, euh, outre les échos qu'on peut en avoir euh, quand on s'intéresse au, au, monde, au monde de la finance, euh, c'est une mission impossible. De manière générale, acheter de l'immobilier euh, dans des territoires dont, dont on ne connaît pas ni les caractéristiques du marché immobilier, ni... Euh, les caractéristiques de, de l'économie euh, de manière fine euh, au niveau local, euh, c'est un peu suicidaire et c'est très dangereux. Donc je déconseillerais fortement cette solution-là. Existe, il existe cependant une, une voie pour investir dans l'immobilier allemand aujourd'hui, sans pour autant connaître soi-même l'immobilier allemand, euh, ni être euh, quelqu'un de très, très averti sur les conditions locales et régionales de l'économie allemande cette façon c'est par un véhicule qu'on appelle une SCPI je, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc Société Civile de Placement Immobilier euh, si vous ne me rappelez pas ce que c'est ben, je vous invite à vous reporter sur un de mes PDF qui sauf erreur doit être offert en dessous de la, de la vidéo, donc vous avez un lien pour y accéder. Euh, les sociétés civiles immobilières qui, en l'occurrence, celles qui m'intéressent sont des sociétés qui sont investies en Allemagne ou qui sont principalement investies en Allemagne. Autrement dit, bien que ce soit des sociétés françaises, ces sociétés françaises, avec l'argent des épargnants qu'elles récoltent, donc vous, si, si vous décidez d'investir par, par le biais de ces sociétés, euh, achètent des des, des immeubles commerciaux en Allemagne, en l'occurrence des centres commerciaux. Euh, il se trouve que personnellement, j'en connais une puisque je la, je la pratique depuis déjà un certain nombre d'années, euh, visiblement les gestionnaires de la société connaissent très bien leur affaire puisque cette, cette société offre un rendement qui est, qui est élevé par rapport à la moyenne des SCPI françaises euh, et en plus, elle vient de recréer une deuxième, de, de créer une deuxième enveloppe, donc une, une version numéro 2 de, de, de, de cette SCPI, pour continuer à développer son activité sur le marché de l'immobilier professionnel et commercial allemand. Euh, je pense que c'est là un excellent véhicule, d'autant il faut savoir que les investissements immobiliers en Allemagne euh, fait par des, des Français, bénéficie d'un énorme avantage fiscal qui existe dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande qui prévoit que les, les produits de ces investissements ne sont pas fiscalisés en France, mais sont fiscalisés en Allemagne et qui ne sont pas fiscalisés deux fois. Donc Autrement dit, ces investissements, les produits de ces SCPI euh, bénéficient de la fiscalité allemande qui est beaucoup beaucoup plus douce que la fiscalité française et ne seront pas, pour faire simple, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais euh, en résumé, ne seront pas imposés de deuxième point en France. Donc on a une, une SCPI qui rapporte, qui, a, euh, qui se situe très bien, qui est très bien classée euh, en matière de rendement de, sur, euh, sur le spectre des SCPI françaises et qui en plus bénéficie d'une fiscalité intéressante. Bon, ça, j'aurais pu vous dire la même chose il y a trois ans à propos de, de, cette, SC, de cette SCPI. Euh, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle me, me paraît comme être l'outil euh, idéal pour jouer la carte de l'explosion de l'euro, ou plutôt pour anticiper l'explosion de l'euro, euh, que je considère comme inévitable, et bénéficier de, des effets monétaires qu'il y aura entre le franc, le retour du franc et le Deutsche Mark pour réaliser immédiatement une plus value très conséquente. Le message que je voulais vous, vous délivrer aujourd'hui, alors il y a bien sûr d'autres SCPI possibles qui remplissent les mêmes fonctions. Celle, celle dont, je, dont je vous ai spécialement parlé euh, a une caractéristique, c'est qu'elle a été investie à 99% en Allemagne, donc elle bénéficiera plus que d'autres de, de l'effet monétaire qui suivra l'éclatement de l'euro. Euh, si cela vous a intéressé, si cela vous a apporté de nouvelles perspectives, eh bien N'hésitez pas à manifester votre satisfaction en levant le pouce, donc en cliquant. N'hésitez pas aussi à partager avec, avec vos amis euh, et, et les personnes que vous voulez faire bénéficier de, de cette information. Abonnez-vous, vous savez, vous savez comment faire. Je vous souhaite naturellement de réfléchir à tout, à tout cela. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à commenter. Et en attendant que nous avancions plus avant sur ce sujet-là, nous reviendrons dans la prochaine vidéo sur le sujet des valeurs refuges face à la crise qui vient. Autrement dit, je reprendrai la série des vidéos sur les valeurs refuges. Portez-vous bien et à bientôt